Oh, oh, oh, toi en oh, t'as de ces tout Oh. Ma petite et douce péruvienne. Oh. Oh. ah oh, bah, vous faites toutes des big-ups. Et toi, t'es dorme. Et pupute. Et ma petite oh, pupute. Oh. Oh, regardez-moi ses yeux. En plus, vous en avez toutes deux. Oui. Oh, et... et pupute numéro 8. T'es là Oh. oh, les trancouilles. Un salut à toi, jounouille nuille hum. Et toi, biche. Attends, bichu. Je vais t'appeler bichu. Et toi, princesse papa. Hum. Oh, et toi, tu es Oh, mais qu'est-ce que tu as fait à ton museau C'est quoi, cette ligne